Bonjour, je suis Aimé Koné, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode simple pour pouvoir trouver des idées de business rentables. Ces idées de business-là, vous allez les trouver, Ce sont des idées de business réfléchies au préalable qui ont de fortes chances de réussir sur le marché parce que les personnes qui les mettent sur le marché sont des personnes qui ont fait des recherches au préalable et qui ont pris le soin de bien les confectionner. Alors, cette technique-là, c'est quoi Elle vient d'un adage qui dit « On ne réinvente pas la roue ». On ne réinvente pas la roue parce que des personnes comme vous au préalable ont recherché des idées de business, sont en train de chercher continuellement de nouvelles méthodes de résoudre les problèmes des personnes sur le marché et tout ça. Donc, tout comme vous, vous cherchez des idées de business, il y a des personnes au préalable aussi qui ont cherché des idées de business, qui ont déjà des idées de business sur le marché qui peuvent résoudre des problèmes. Donc, c'est d'aller, vous, avoir tout vers ces personnes-là pour prendre ces idées de business-là, soit pour acheter la licence, soit pour simplement trouver une méthode pour faire le commerce. Ça va dépendre du type de produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Si vous voulez trouver ces idées de business que des personnes ont déjà trouvé au préalable, vous devez visiter ce qu'on appelle les foires et les salons. Les foires et les salons, ce sont des événements qu'on organise ou des spécialistes de plusieurs domaines ou encore d'un domaine précis se retrouve pour pouvoir exposer le fruit de leurs recherches dans un domaine bien pris donc ça peut être par exemple les salons de l'immobilier ça peut être le salon de l'architecture ça peut être le salon de l'agriculture etc etc de l'artisanat donc en allant au salon de l'artisanat et tout ça ou encore dans les foires la foire de chine la foire d'egypte etc etc vous allez avoir une panoplie d'idées où les spécialistes vont exposer leurs recherches et vous aurez l'opportunité soit de faire du commerce c'est à dire acheter et revendre à un prix un peu plus élevé soit de de pouvoir même faire des deals un peu plus poussés en payant la licence simplement pour pouvoir revendre le produit. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans l'organisme de la propriété intellectuelle de votre pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a l'OAPI, Office euh, Ivoirien de la Propriété Intellectuelle. Vous pouvez taper sur Google pour voir leur localisation géographique. Et là-bas, vous vous rendez simplement là-bas. Vous allez voir les personnes qui ont découvert des produits qui veulent vendre à des personnes qui sont prêtes à acheter tout ça. Alors, il y a une anecdote que le coach Amon raconte souvent. Il dit par exemple qu'il y a un chercheur qui a trouvé Comment est-ce qu'on produit le coton qui va sortir directement en couleur kaki. Donc, en principe, le coton, quand on cultive le coton, il sort en couleur blanc. Et il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse produire directement pour que ça puisse sortir en couleur kaki. Donc, on n'aura plus besoin de mettre encore la couleur dessus avant de partir faire le pagne et puis vendre ça sur le marché pour les élèves en Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà. Donc, ça, il y a quelqu'un qui a acheté. Voilà. Donc, pour beaucoup de produits comme ça, où les gens font des recherches dans les centres, etc., etc., vous vous rendez dans ces centres-là, dans les foires et les forums, pour pouvoir trouver des idées de business. Il ne faut pas réinventer là vous aurez de très belles idées de business et puis vous pourrez les mettre sur le marché voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette courte vidéo là si vous nous regardez pour la première fois je vous invite à télécharger les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat vous allez trouver le lien au dessus ou en dessous de cette vidéo vous pouvez également télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes ou encore notre livre divisé de 70% vos charges Vraiment la liste des foires et des forums pour cette année 2022 via le lien en dessous ou au dessus de cette vidéo voilà voilà, il suffit de cliquer et puis faire la demande. On va vous envoyer la liste des foires et des forums pour cette année 2022. Ainsi que les dates et les lieux de ces foires et de ces forums-là. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye